Bonjour, bienvenue sur Je bosse tranquille. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment bien démarrer un exercice de physique-chimie type bac. On y va. Donc le mieux c'est d'aller voir directement un exercice type bac. Voilà, donc tu vois, j'en ai pris un récent donc bac métropole 2021 qui s'appelle un saut stratosphérique. Voilà. Donc, la plupart du temps, dans ce genre d'exercice, dans les sujets récents, tu vas avoir un ou plusieurs mots-clés qu'on te donne euh, au tout début. Donc, par exemple, ici, c'est le mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Tu vois, ces mots-clés en fait, ils font référence à, euh, au chapitre en fait, que tu vas pouvoir utiliser dans la résolution de cet exercice. Donc, ces mots-clés, vraiment, je te conseille de les lire parce que euh, ils vont faire apparaître naturellement dans ta tête en fait, des, des formules, des schémas, des figures, etc., donc, en lien avec le chapitre ou les chapitres associés à cet exercice. Donc tu vas rentrer dans l'exercice avec déjà dans la tête euh, quelques, quelques formules, etc. Donc vraiment, euh, ça, ça permet de faire un premier pas dans l'exercice, et en plus ça ne prend pas beaucoup de temps, donc vraiment je te conseille de les lire ces mots-clés. Ensuite, tu vas arriver sur un paragraphe de euh, mise en contexte. Alors, ce paragraphe de mise en contexte, il fait seulement quelques lignes. Alors, tu pourrais te dire « bon, ben, je le lis à vitesse normale » et ben, malheureusement, il y a de fortes chances que tu te rendes compte à la fin il n'y euh, a pas beaucoup d'informations importantes dedans. Donc, tu, tu vas te rendre compte que ces 2-3 minutes que tu as passé à le lire, bon, ben, finalement, elles n'ont pas servi à grand-chose. Le problème, c'est que dans, dans un sujet de type bac complet, euh, tu vas avoir 3-4 exercices à faire. Donc si tu passes 2-3 minutes sur chaque mise en contexte, bah, le truc, c'est que ça peut te faire perdre 10, voire plus de minutes euh, si tu lis doucement. D'accord Donc, moi, ce que je conseil, c'est de lire ce paragraphe de mise en contexte très rapidement pour perdre le moins de temps possible dessus et éventuellement pouvoir utiliser ces 10 voire 15 minutes sur des choses plus importantes comme finir un exercice, relire ta copie, finaliser les choses, etc. Voilà. Alors comment on fait pour lire rapidement mais efficacement Alors Il y a une méthode que je te propose, c'est de lire seulement les mots de plus de 4, 5 lettres. Bon, il n'y a, a pas de, de règle strictes, hein, mais euh, avec l'expérience, tu vas voir que ça, ça peut devenir assez efficace. Donc là, par exemple, tu as cette, cette date. Moi, si je lisais ce, ce petit paragraphe, je lirais par exemple juste 14 octobre 2012, Félix euh, Baumgartner, devient premier homme, atteindre, vitesse, son, c'est l'ensemble, enfin, tu vois, les, les mots, voilà, les, les plus gros mots. En fait, je zapperai complètement les petits, comme le, euh, le ici aussi, a, etc. Voilà. Globalement, je te conseille de passer maximum, grand maximum, 30 secondes sur ce, ce petit paragraphe, d'accord Si tu peux y passer 10 secondes, bah, tant mieux, comme ça tu pourras prendre les secondes gagnées sur d'autres choses plus... Euh, plus importante. Alors dans les sujets récents, la plupart du temps aussi, tu vas avoir ensuite une phrase euh, qui va te donner le top départ. Top départ, ça veut dire là, on rentre dans le dur, ça devient sérieux, ça va démarrer. Quoi. Alors cette phrase, elle commence souvent par l'objectif de cet exercice ou euh, dans cet exercice, nous allons chercher à, voilà, ou équivalent. Alors, cette phrase, je te conseille de la surligner. Alors, tu dégaines ton, ton surligneur ou équivalent, tu surlignes et tu la relis plusieurs fois jusqu'à la comprendre euh, en profondeur. Tu vois par exemple, l'objectif de cet exercice, c'est de comprendre pourquoi Félix Baumgartner réalise un saut depuis la zone supérieure de la stratosphère pour atteindre la vitesse du son dans l'atmosphère. Tu la répètes comme un mantra. Jusqu'à vraiment rentrer dedans, te dire, voilà, je sais pourquoi je fais cet exercice. Euh, alors, en même temps, il ne faut pas perdre trop de temps non plus, donc tu la, tu la répètes pendant au maximum, on va dire, une minute, pas plus, il ne faut pas non plus que ça te fasse perdre du temps. Si au bout d'une minute de répétition, tu n'as toujours pas tout compris dans cette phrase, ce n'est pas grave, tu passes, au, tu passes à la suite. Voilà. Alors, pourquoi c'est important de mettre du sens sur ce qu'on fait que ce soit un exercice de physique-chimie ou autre chose, euh, ça a tendance, même si tu t'en rends pas compte sur le coup, à augmenter ta concentration, ta motivation. Du coup, sur un exercice type bag, ben, ta vitesse d'exécution, ton efficacité, etc. parce que tu sais vers où tu vas, d'accord Ou en tout cas, tu l'as à peu près en tête. Et ça, euh, même si tu t'en rends pas compte, encore une fois, sur le coup, hein, ça peut te faire, globalement, gagner quelques petits points donc, des 0,25 par-ci par-là sur l'exercice, et donc globalement sur ta copie en général. Voilà. Ensuite, donc tu vas arriver à l'encart données. Bon, là forcément, il va y avoir des, des choses importantes à surligner, donc tu gardes ton surligneur en main. Euh, et donc, il faut savoir que tu as différents types de données, globalement deux, hein, données chiffrées, données non chiffrées. Donc non chiffré, c'est plutôt avec des lettres, et chiffré, mais ben avec des chiffres. Voilà, donc là, tu as une masse déjà. Donc Tu peux surligner, ça c'est une donnée chiffrée. M égale 120 kg. Là, tu as des altitudes. Z-min, Z-max. Ah, à surligner aussi. Alors si tu veux, éventuellement, tu peux aussi surligner ce que ça veut dire, ce petit m. Donc masse de Félix Bob. Okay. Mais ça, c'est pas obligatoire, à mon avis. Ensuite, altitude de la capsule au moment du saut. Z départ. Là, c'est pareil, on pourrait surligner altitude, mais normalement, altitude, tu sais que c'est associé à la lettre Z. Donc, quand tu as Z départ, en fait, ça veut dire l'altitude de départ. Donc, ça ferait un peu doublon de, sur... de surligner aussi altitude. Ensuite, intensité du champ de pesanteur. Bon, ça, c'est toujours un peu pareil. Donc, G. 981, le rayon de la Terre, l'expression du champ de pesanteur. Bon, là, c'est une formule que tu as peut-être déjà vue. Donc, soit tu la connais déjà, mais elle est redonnée dans le dans l'encard donné, donc tu la surlignes quand même. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ensuite, tu as une courbe avec l'évolution de la norme de la vitesse du son dans l'atmosphère en fonction de l'altitude. Donc là, tu ne vas pas surligner toute la courbe, tu vois, moi je vais exagérer, mais je vais, je vais faire tout ça, euh, voilà, comme ça. Bon, ça serait un peu abusé de surligner, il ne faut pas non plus que ça te fasse perdre du temps, hein, ce surlignage des données. Donc là, si tu as une, une figure comme ça, bah, tu surlignes son nom, comme ça tu sais que toute la figure est, est importante. Et ensuite, tu as la norme f, petit f en newton de la force de frottement due à l'air. Donc ça, ça va être important, a priori. Alors, on te dit, avec ρR, la masse volumique de l'air, bon, mais là, tu n'as pas de données euh, vraiment chiffrées, c'est-à-dire que ρR, bon, ρ, tu sais, en général, que c'est une masse volumique, donc peut-être que le fait de surligner ça, ça serait un peu, un peu abusé dans ce cas-là. Donc voilà. Il faut vraiment mettre en relief ce qui te paraît important. Donc ça, ça vient avec l'expérience. Voilà. Alors tu peux très bien te dire, euh, si tu n'es pas sûr, voilà, je mets quelque chose en relief, et puis, bon, il vaut mieux le mettre en relief plutôt que de le rater dans les données. Donc, par exemple, si toi, tu penses que masse volume micro, R de l'air à l'altitude, machin, c'est important pour toi à ce moment-là, bah, tu le mets. Voilà. Il ne faut pas hésiter non plus, il ne faut pas passer trop de temps sur ces, cet encart donné. Moi, je te dirais euh, grand maximum 2 minutes. Voilà, entre une et deux minutes en fonction de la taille de, euh, des données quoi, de cet encart. Voilà. Et ensuite, bah tu vas arriver au début de l'exercice, donc ça peut commencer par un nouveau petit paragraphe, avec peut-être éventuellement d'autres données mais spécifiques à la, à la partie que tu vas entamer ensuite, soit ça démarre direct, tu vois, avec un titre et une première question déjà, déjà ici. Euh, voilà, donc à partir de ce moment-là, on considère que l'exercice démarre, donc on traitera ça dans des vidéos de méthodologie, mais euh, par la suite, c'est-à-dire il vaut mieux séparer donc, le démarrage de l'exercice et vraiment l'exercice en lui-même, c'est quelque chose qu'on verra du coup dans d'autres vidéos, que je t'invite à aller voir si ça t'intéresse. En tout cas, pour récapituler, donc tu vois que dans un exercice, tu as le titre, déjà, qui, qui est important, qui te donne quelques informations, ensuite un ou plusieurs mots-clés, qui sont en général des chapitres associés à l'exercice. Ensuite, tu as une mise en contexte qui, est, qui fait quelques lignes et que je te conseille de lire très rapidement, au maximum 30 secondes, même moins si tu peux. Ensuite, tu arrives sur une phrase qui te donne le top départ. Donc Cette phrase elle commence souvent par l'objectif de cet exercice, etc. En tout cas, elle te donne un petit peu de, de sens par rapport à tout ça. Donc Cette phrase, tu la lis jusqu'à la comprendre au maximum de ce que tu peux. Pareil, tu ne passes pas non plus 3 heures, donc maximum 1 minute. Okay. Ensuite, tu arrives sur les données en elles-mêmes. Donc, données chiffrées, données non chiffrées. Donc là, ça dépend de la taille de l'encart donné, mais je te conseille d'y passer grand maximum 2 minutes. Ça, ça vient avec l'expérience aussi de surligner les bonnes données. Alors, tu vas gagner en efficacité, plus tu feras d'exercices type BAC. Donc, ça, ça vient petit à petit. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a été utile, et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, d'ici là, bosse bien, ciao